Dans cette vidéo, euh, nous allons montrer l'importance de deux composants électriques clés lorsque l'on veut assurer du pompage euh, photovoltaïque ou par l'énergie classique à partir d'un puits ou d'un forage et que l'on veut envoyer l'eau dans un réservoir qui est posé à une certaine hauteur. Dans cette situation, qui est la situation de beaucoup de projets, de développement et même d'adduction d'eau au niveau des villages eh bien il y a deux choses que l'on craint c'est que dans le puits ou le forage à un moment donné la nappe se rabatte à tel point que la pompe est dénoyée donc on veut éviter le pompage à sec et pour ça on va utiliser un composant clé qui est le flotteur électrique et la deuxième situation où on rencontre des problèmes c'est lorsqu'on envoie l'eau dans le château d'eau et si le réservoir est rempli le pompage donc doit s'arrêter et si le réservoir est presque vide le pompage doit s'enclencher au contraire dans le puits lorsque le, il y a suffisamment d'eau dans le puits le pompage doit être permis autorisé et si l'eau descend trop dans le puits et que la pompe va être dénoyée le pompage doit être automatiquement stoppé. Alors ces deux composants clés sont le flotteur et le contacteur euh, magnétique hein, ou le relais. Alors on va parler d'abord du flotteur. Hein, de voici, ça c'est un modèle. Euh, c'est un flotteur euh, qui peut être utilisé aussi bien dans les forages, euh, du moins c'est dans les puits, ça c'est trop gros pour les forages. Hein. Ça ne peut pas faire le libre mouvement de monter et descendre dans le forage. Pour le forage, il y a un autre flotteur, c'est le flotteur euh, euh, avec, euh, avec aimant. Hein. Flotteur magnétique et lui, il est beaucoup plus petit et il se met verticalement. Bon, Celui-là, il peut être utilisé dans les puits ou les réservoirs. Et ce flotteur donc va permettre d'assurer notre automatisme de mise en, en route de la pompe ou de son arrêt. Et le relais qui est là va jouer le rôle d'interrupteur, mais qui va marcher eh bien, sous l'impulsion d'un signal électrique. Il prend le relais d'un interrupteur, euh, disons, manuel. Lui va être enclenché par signal électrique. Nous allons expliquer ça dans un moment. Le modèle que nous avons là, c'est un modèle euh, qui marche euh, 220 volts, 220, 230 volts, on peut le voir là sur l'écriture. Et il y a, euh, en fait, en réalité, il y a une bobine à l'intérieur, un électroaimant, une bobine avec un fer doux un fer au milieu. Et donc, euh, les bornes de la bobine sont marquées ici, A1, je ne sais pas si on peut le voir, au plan, A1 et ensuite A2. Nous allons faire entrer, les, les fils tout à l'heure dans, dans A1 et puis l'entrée, donc, ça va être A1 et la sortie A2. Donc Ça, ça va assurer le fonctionnement de lélectro là-dedans qui va, et va permettre de fermer et ou de le circuit. Et parallèlement, le courant qui va aller vers la pompe va entrer par l'avant. Donc, il y a deux entrées ici, une entrée à l'arrière, A1 et A2, et puis l'entrée pour le courant qui va circuler, finalement, vers la pompe. Mais euh, en réalité, le modèle que nous avons ici est un modèle qui commence avec le courant triphasé. Mais nous allons utiliser un mode monophasé. On va utiliser seulement les deux trous à l'entrée ici et les deux trous à la sortie ici. Alors, donc, ça c'est. On peut trouver le monophasé sur le marché. Hein. Ce sont les deux composants. Mais avant de parler de leur connexion proprement dite, euh, il est peut-être important de parler un tout petit peu du codage des fils. Hein. Vous savez que les. Le codage des couleurs, des fils, ça dépend des pays. Les États-Unis ont leur code, l'Union européenne a, a, a son code, la Chine a son code, ainsi de suite. Le codage que nous allons utiliser ici est celui de l'Union européenne. Et là, nous, ça c'est dans le code de l'Union européenne, le jaune mélangé au vert, ça représente en réalité euh, ce qu'on appelle la, la terre. Hein? Bon, on ne va pas l'utiliser ici, nous allons utiliser surtout la face qui est représenté par le marron. Dans d'autres pays, ça ça va être rouge. Et il y a le, le neutre, ou le retour de courant qui est bleu dans le codage de l'Union Européenne. Il est important de garder ce codage en, en tête parce que toutes les connexions qu'on va faire après vont respecter justement les couleurs des fils. Autrement dit, on peut faire même un court-circuit. Bon, et puis il faut être familiarisé aussi avec euh, bon, la, la, la possibilité avec tout simplement un coup de papier. Hein. Bon, de hein, de dénuder les, les extrémités des fils. Voilà. Là, celui-là, on fait une entaille seulement là. Et on peut, on peut dénuder. Voilà. Je viens de dénuder ça. Celui-là aussi, je fais une entaille et je peux dénuder. Voilà. Et en plus de ça, donc, les connexions, c'est préférable de les faire avec les dominos. Nous avons utilisé les dominos dite numéro 10, hein, c'est ça. Eh bien, bon, on va pouvoir euh, les couper à volonté et faire des connexions soit en série. Donc on peut mettre ici et visser tout simplement avec un petit tour de vis. Hein. Si on visse ça, on coince là-bas et puis on peut mettre un autre filon. Donc il faut être familiarisé avec ces petits gestes. Cela dit, je veux montrer quelle combinaison que nous avons fait ici. Et donc on voit ici, j'ai un câble. Donc je suppose que euh, ça c'est l'entrée de courant. Le courant va venir tout à l'heure. Donc je vais brancher ça ici. Hein tout le moment je montre l'ensemble de la connexion. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait venir le courant par ce câble. Là. Alors, vous voyez la phase et le neutre qui sont là, qui arrivent donc avec ce, ce, ce câble et puis après j'ai séparé en deux en utilisant des dominos hein, parce que je veux faire deux euh, circuits parallèles, alimentés, l'une par la, par la phase qui vient de, de la source d'électricité donc qui va être éclatée, c'est une connexion en Y. Hein. Une qui va passer là, l'autre va passer là. Et son bleu aussi va être partagé de la même façon. Donc on le voit là. Donc il y a un qui arrive ici marron, il repart en deux marrons ici. Il y a un qui arrive ici bleu, et il repart en deux bleus. Et donc si je prends la ligne qui part à droite ici, si je prends cette ligne, ce que j'ai fait, j'ai mis là un interrupteur manuel, là, avec. Euh, donc, j'ai mis seulement sur le fil marron, c'est-à-dire la face qui transporte le courant. L'autre, symboliquement, hein, le bleu, ça retourne le courant. Hein. Bon, vous avez vu, chaque fois, j'ai replié la, la terre hein, parce que je ne m'en sers pas pour cette expérience. Donc, pourquoi j'ai mis ce contacteur, euh, ce, disons cet interrupteur manuel, c'est parce que je veux montrer qu'en fait, un peu plus tard, c'est le flotteur qui va être branché ici. Au lieu d'être actionné par ma main maintenant, le flotteur va être actionné, lui, par, par l'eau, le niveau de l'eau. C'est le, le battement du niveau de l'eau qui va permettre d'interrompre de, euh, de, la circulation du courant ou de le permettre. Donc, si on prend ça, lui, il arrive ici. Donc, ce contact manuel arriver au relais hein? notre relais et donc le marron va être branché sur a1 comme on peut voir là et puis le bleu donc le retour sur a2 ça, ça assure la circulation du courant qui va aller donc de a1 traverser la bobine donc l'électro aimant vers a2 pour sortir et en ce moment si c'est le cas et eh bien ça va faire rentrer justement ces rectangles qui sont là, là. si c'est rentré ça veut dire que le circuit est fermé ça veut dire que le courant peut passer devant pour aller vers la pompe vous voyez c'est la deuxième branche qui vient de gauche qui arrive ici donc si on revient un peu ici je prends la branche à gauche hein, cette branche voilà ça vient, ça vient, ça vient et puis donc là le marron ça va entrer devant ici et le bleu, là, devant. Donc, on voit bien, la bobine est par l'arrière. Mais tout est 220, 220, 230 volts. 200. Il faut faire attention à ça, à l'achat. Mais j'ai dit, ce modèle est un peu sophistiqué, c'est un modèle pour le, le triphasé, euh, alors que nous avons besoin seulement du monophasé. Et dans certains modèles, les A1 et A2 se trouvent plutôt là et là, sur le même côté. Et après, donc, euh, sur le monophasé surtout, après, on a les trous qui permettent la circulation du courant vers le moteur. Donc, il y a entrée ici marron, entrée ici bleu, et je les reprends ici. Donc ça, c'est L1, L2, et à la sortie ici, T1, T2. Donc, il faut respecter le codage des couleurs. Le marron, il est là d'abord, donc il sort par T1, et le bleu, il sort par T2. Donc ça, ça part maintenant, ça part en fait vers ce que j'ai matérialisé ici, qui est la pompe, ou... Tout autre appareil qu'on veut actionner. Donc, l'ampoule qui est là, là, joue le rôle de ma charge électrique, c'est-à-dire la pompe. Là aussi, il faut respecter le codage. Vous voyez bien que le marron arrive ici. J'ai mis des le domino. Le marron arrive là. J'ai mis un domino. Il va se brancher sur le rouge. Je vous ai dit que dans certains pays, le rouge, c'est ça qui fait l'arrivée de courant. Et le retour, le bleu. Le bleu est le même. Et vous voyez que j'ai replié ici la terre parce que je ne m'en sers pas. Donc, nous allons faire un essai tout à l'heure. Donc, je vais prendre le courant ici. Hein? Il est d'actionner tout cela Je prends seulement ici, en branchant. Donc, ça, c'est ma source. Hein? Je vous ai dit que ça peut être le réseau classique ou ça peut être euh, le courant arrivé par pompage photovoltaïque. Et donc, si on, continue, si on continue, le courant va circuler là. Ça va circuler, ça va circuler. Et arrivé ici, il y a le branchement Y avec deux branches d'eau. Donc là, je vais, partir, hein, sur la, je vais partir sur la droite où j'ai placé mon contact manuel, mon interrupteur manuel. Et donc, euh, si on regarde, on va voir comment, en agissant sur ça, sur ce contact manuel, je vais enclencher en même temps le relais. En fait, le relais, le nom convient, hein, il va servir de relais à ce contacteur qui je dis dit plus tard va être remplacé par le flotteur donc si vous regardez bien sa face le courant ne passe pas d'abord je vais rapprocher ça c'est supposé être la pompe je vais rapprocher la pompe le courant ne passe pas donc si j'appuie vous voyez maintenant la bobine est actionnée et ça c'est rentré et il fait passer le courant vers la pompe et donc la pompe tourne maintenant et pompe, et si j'appuie ici, il arrête, hein? alors on peut se poser la question, j'aurais pu me passer de ce relais, oui c'est vrai, j'aurais pu avoir l'interrupteur tout simplement, mais cet effet visuel là, hein, surtout quand on a fait une pompe, cet effet visuel de rentrée et de sortie de ce signal, on n'a pas, Donc on ne sait pas par exemple quand il y a de l'eau dans le puits, quand il n'y a pas d'eau dans le puits, quand le réservoir est plein, quand il n'est pas plein, donc l'effet visuel, en regardant ça seulement, on sait, par exemple, si c'est rentré, que le pompage dans le buis est autorisé. Si c'est rentré. Voilà. Bon, donc, ce qu'on va faire dans une deuxième étape maintenant, hein, on va remplacer cet interrupteur manuel par le flotteur. Donc, je vais enlever seulement, donc, à partir des dominos, je vais enlever cette partie-là. Je dévisse. Vous voyez, c'est un peu l'avantage des dominos. Je dévisse. Je dévisse. J'enlève ça, je dévisse et j'enlève ça. Voilà. Et là, il faut que je fasse attention il y a un code de couleur aussi avec ce genre de flotteur. Le noir est appelé le commun. C'est commun. Donc lui va est utilisé parce que ce flotteur peut avoir. Il peut suivre deux fonctions. Quand il est soulevé, ça peut être une, une position ouverture du circuit. Quand il est abaissé, ça peut être une position aussi ouverture du circuit. Et vice-versa. Cela veut dire quoi il y a, Avec les flotteurs, il y a ce qu'on appelle normally open. Normally open veut dire quoi Ça veut dire que si l'eau ne pousse pas le flotteur, dans une situation normale donc, le circuit est ouvert. Et dans ce cas de ce flotteur, du flotteur de ce genre, on va utiliser le commun, qui est le noir fil commun, et puis le marron. Le marron, c'est normally open. Maintenant, si on veut l'utiliser dans la fonction normally close, ça veut dire que si l'eau ne pousse pas sur le flotteur, et bien donc quand c'est comme ça, l'eau ne pousse pas là-dessus, normally close, le circuit est fermé. Normally open, ça, on va utiliser le fil marron avec le noir. Normally close, on va utiliser le fil bleu avec le noir. Et les deux fonctions sont importantes, sont importantes, parce que si vous voulez utiliser dans un puits, vous devez prendre la position, la fonction normally open. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas d'eau dans le, dans le puits, le flotteur va être dans cette position-là. L'eau ne pousse pas dessus. Le niveau de l'eau est descendu. Quand l'eau va monter, monter, monter, ça va pousser le flotteur. Il y a un contrepoids qui est là. Ça va pousser le flotteur et, et se mettre. Vous entendez hein? Il y a une boule là-dedans qui va établir le contact ou ouvrir le contact. Normal, open quand ça passe en haut, ça va être close. Donc, quand l'eau va monter dans le puits, eh bien, le circuit va être fermé. Le pompage sera possible. Alors que c'est l'inverse dans le réservoir. Le réservoir, on va le considérer avec normalie close. Hein? Normally close, ça veut dire que si l'eau n'a pas poussé sur le flotteur, le circuit est fermé. L'eau n'a pas poussé sur le flotteur. Le circuit est fermé, donc le pompage est possible. Ça, ça veut dire quoi Si l'eau n'a pas poussé okay. dans le réservoir, ça veut dire que le niveau d'eau est bas. On a besoin de pomper. Donc on va pomper, le circuit est fermé, on va pomper, on va pomper. quest ce que ça passe là Et ça fait ça. En ce moment, l'eau n'arrive plus dans le réservoir. Et pour la position normale close, on va utiliser le fil bleu. Bon, donc ce sont ces choses que nous allons mettre en application. En mettant donc, euh, on va brancher sur euh, notre domino. Le fil noir d'abord. On va brancher le fil noir. Là, tac, fait. On va mettre assez de lumière pour qu'on puisse voir ça. Je veux brancher le noir qui est le commun dans les deux situations. C'est ça qui est fait. Donc je serre. Et comme je veux utiliser en position normally open, c'est-à-dire l'usage dans un puits. Je vais vous ai dit ici le forage On utilise un, un flotteur différent hein, hein, Qui est beaucoup plus petit Donc je, veux, je vais utiliser le marron Ça c'est Je veux utiliser la fonction Normally open Normally open Voilà Normally open Donc vous voyez là En fait le courant va circuler Dans le corps Si vous voyez le courant arrive là il circule dans le corps du flotteur. Ah voilà, il a enclenché parce que j'ai touché. Donc le flotteur, vous voyez, déjà il marche. Hein. Le flotteur est normalement open. Vous voyez qu'il n'y a pas de courant. Maintenant, si l'eau monte, l'eau monte dans le puits, dans le puits, puits le, le pompage va être autorisé maintenant, dans cette position-là. Tout ça est stabilisé par le, par le contrepoids. Donc si ça monte. On passe on peut voir là, on peut montrer du fait que ça fait. Voilà. Et le contraire est utilisé pour le réservoir. Et on va montrer ça aussi. Pour le réservoir, bien sûr, je dis que je vais remplacer le fil marron par le fil bleu. Là. Vous voyez là Alors, euh, bien entendu, puisque ça, ça va être normally euh, close. Normally close. Il faut que le flotteur soit en haut. C'est ça qui est position ouverte. normal close, flotteur en bas, c'est comme ça. normally close, le flotteur en bas, c'est comme ça. C'est close. Si tu soulèves, c'est ouvert. En ce moment, je peux je peux brancher le fil sans problème. Il ne va pas, il n'y a pas de souci pour que le courant passe. Hein? Évidemment, il faut faire très attention avec ça. Le mieux, c'est de débrancher d'abord à la source là-bas, hein, pour ne courir le risque d'électrocution. Voilà. bien serré, vous voyez, donc je me suis débarrassé du fil bleu. Hein? Fil bleu, là, mais vous voyez, il y a toujours un peu de courant dedans, si on regarde, mais c'est très faible, on voit là, mmh. mon testeur, il s'allume un peu orange. Vous là Bon, donc, ça c'est dans le réservoir. Hein? C'est le réservoir. Dans cette position, le réservoir est rempli. Quand il va se vider, le flotteur va tourner autour de son contrepoids. Voilà, quand il vient en position basse, on le voit là, il va actionner, il va fermer le circuit et donc le contacteur relais va permettre le passage du courant et la pompe va se mettre à marcher. Donc ce que nous venons de montrer, euh, nous espérons que ça va être utile, euh, nous avons dit hein, dans beaucoup de projets de développement, surtout le développement rural, il nous est arrivé de, de nous apercevoir que est. Bon, pendant la saison de pluie, l'eau est beaucoup montée dans le forage. Il n'y a pas de problème. La pompe, l'électropompe va fonctionner très bien. Mais en saison sèche, la nappe, le battement, le rabattement de la nappe va si loin que la pompe est dénoyée. Et quelques séquences comme ça, la pompe se grille. Et les gens ne savent pas pourquoi la pompe se grille. Nous n'avons pas parlé explicitement ici du petit, euh, euh, disons, flotteur magnétique. Mais c'est le même principe, il y a normalement open, normalement close, c'est le même principe, sauf que lui, il faut, euh, si vous voulez qu'il soit dans un fourrage, hein, il faut le faire descendre avec un contrepoids aussi jusqu'à la profondeur désirée, hein, et notamment donc à la profondeur dynamique, quand on va pomper le niveau en bas duquel on ne veut pas, enfin le, les essais ont montré qu'on on ne peut pas descendre plus loin, et eh bien on va placer le flotteur à ce niveau. Voilà, merci beaucoup pour cette audience.